à l'Institut Pasteur, je suis directeur de recherche à l'Inserm et je travaille maintenant depuis 30 ans sur le VIH, l'infection VIH qui en absence de tout traitement provoque cette maladie que l'on appelle le sida. En France nous avons 150 000 à peu près personnes vivant avec le VIH ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a en moyenne, selon les estimations, à peu près 30% de personnes qui sont porteurs du VIH et qui ne le savent pas. Grâce aux recherches, on a aujourd'hui dans les mains un traitement qui permet aux personnes de vivre avec le VIH. On dit qu'ils sont porteurs chroniques de l'infection. Mais ce sont des traitements à vie, euh, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre tous les jours euh, ces médicaments jusqu'à la fin euh, de leur existence. Euh, ce sont des traitements donc extrêmement lourds. Nous n'avons toujours pas aujourd'hui de vaccins. Donc c'est un, un, un problème encore énorme car nous savons que chez les patients qui sont sous traitement et qui vont bien pour la grosse majorité d'entre eux, eh bien, euh, leur défense immunitaire n'est pas complètement restaurée sous traitement. Cette infection, elle touche euh, pas seulement ce que l'on voit dans le sang, mais la plupart, euh, et je dirais même euh, tous les organes lymphoïdes, y compris l'intestin. C'est euh, notamment grâce aux études chez l'animal qu'on a appris que dès les premiers jours après euh, l'infection, il y avait une destruction des cellules de la défense immunitaire dans l'intestin et là aujourd'hui justement grâce à cela euh, les recherches que je mentionnais tout à l'heure tant euh, pour la, les thérapeutiques de demain que pour le vaccin prennent en considération justement cette atteinte des organes lymphoïdes en particulier la muqueuse intestinale d'autre part euh, et, et les deux sont liés on sait qu'il y a des anomalies d'inflammation euh, et, et ces anomalies d'inflammation expliquent pourquoi, y compris sous traitement, il n'y a pas de restauration de la défense immunitaire totale chez les patients euh, sous traitement. Ces données n'auraient pas pu être euh, connues euh, sans l'étude chez l'animal. En effet, euh, vous imaginez bien que Essayer de faire des études chez des patients juste après leur exposition au virus, juste après leur infection, est impossible. Ce sont des recherches qu'on appelle précliniques, euh, qui, euh, qui, qui sont indispensables et qui nécessitent d'ailleurs, euh, et je tiens à appuyer là-dessus, une coordination internationale importante. Euh, car euh, la, la limitation justement de ces modèles nous oblige à essayer de travailler tous ensemble de façon à avoir des données comparables, euh, des données euh, standardisées euh, qui nous permettent justement avec un petit nombre d'animaux juste d'apprendre beaucoup euh, parce que on va multiplier le nombre d'animaux par le, le nombre d'équipes qui travailleront justement sur ces modèles. Si on se projette un petit peu maintenant dans, dans les années à venir, il est clair que euh, encore aujourd'hui, on sera obligé de faire des études chez l'animal euh, en préambule d'études chez l'homme, soit pour la recherche vaccinale, soit par la recherche des traitements aboutissant à la guérison ou euh, euh, au vaccin euh, de demain.